Zombie Apocalypse Ah, il y a une cinématique. Vas-y, pose ta question. Oula! Tu vois, c'est lui le blague que je mets bien là. Il Oh! Oh oh! Ouais le black il fait son chef, regarde bleu, là. Bah en même temps c'est plus l'aise. Oh. <rire> <rire> C'était quoi ce truc Oh non Pas lui Comment il a l'air dégueu. Oh là, je vais dire une connerie, ça rappelle... Les Et là, je te dis tout connement, comment qu'on fait Parce qu'on n'est pas quatre, on est deux. Et bon on le déclage. Oui, sauf qu'il explose. Oh <rire> C'est de loin <rire> Je crois que c'est moi qui tire de loin, en plus. De bras. C'est toi qui tire de loin, en plus. Ah okay, oui, je sais du coup. Ben devant toi. Ok. Voir il y a, il y a oh. des survivants. Je ah, crois bon, pas les... moi. Pas bah, sur les tuiles. Hein. Non. Ah. Ouais il est pas beau, il est moche celui-là. Vous quittez la zone jouable, what mais non mais c'est parce que je suis pas passée par le bon endroit, mais tiens, regarde, je suis su dans les zones... On est en attente de l'autre joueur. Ah, c'est bon. Mon nom est Comme vous pouvez le voir, ce... C'est ce qu'il y a de la merde qui devait m'en sortir de cette isle et qui a Les figures, ce n'était pas russien. Nous devons nous sortir de là, mes amis. A bientôt, ce place sera s'assurer sur ces choses. Before we crashed, I inside, bunker, I I Ta tête crashed, me saw pas. Ouais, bizarrement non plus. Bon euh, ouais, j'ai pas de faut le suivre. Attends, attends attends attends Non, j'attends pas une court Je voulais ouvrir la caisse hein. il est con. Oui. Merde, je me suis coincé dans les rochers. Mais attends, mais qu'est-ce qu'il est, qu est Ah oui, d'accord. Oui. oui. Il faut pas qu'il meure. Nicolas, le non, mais keep moving, mais il est mignon, lui, mais non, keep mais c'est oui. lui que tu suis. Non, mais je suis d'accord, c'est pas le problème, c'est que il... lui, on le suit, mais il... il se fout dans la merde tout seul, et en plus, il peut pas, il peut, il veut pas qu'il crève, donc euh... il est pas très logique, le garçon. Quand... Comme tu vois, quand il a l'air petit course, il a l'air logique déjà, enfin, quand il marche, tout simplement. Ah. You're fucking good! No! No! Il est là, il Ouais, mais il a plus beaucoup de vie, oui. oui S'il a raté de faire le con. On va fail la mission. Et mais où est ton ça. putain de bunker On n'a même pas de flèche qui nous dit où il faut aller. Il faut t'attendre. Là. C'est ça Non. C'est. Voilà, Bingo. Là. Attends, parce que euh, ça sent pas bon. C'est sûr qu'il va y avoir un assassin dedans. Facile à défendre. T'as raison. Il n'y a plus d'entrée. Ouais. C'est possible, mes amis. C'est un peu de quelque chose pour votre travail. Retournez voir Sina Mais C'est ah, une laïe. ça va. Je n'ai pas non plus... Qu'est-ce euh... qu'il a dit lui J'ai pas compris ce qu'il a dit. J'ai pas regardé. Il t'a dit quoi Je sais pas, il a dit un truc chelou. Ah ma chaîne fait une maison de terreur. Il ouais, faut qu'on pour... Mais bien sûr... Non, mais je tu sûr bon. voilà, Attends. Euh, bien prendre le truc là. Hein. Lorsque vous arrivez dans la ville de Moresby, trouvez le restaurant de Nicolai. Voilà. Alors attends. Voilà, tu es rouillé. Voilà j'ai chopé une machette. Nickel. T'es où, là Dehors. De... Tu lui as reparlé Euh, attends. Non, je vais lui reparler. Qu'est-ce qu'il veut Oui, je lui reparle. Ouais, c'est bon. Attends, on peut voyager automatiquement vers Sinamoy, Viens. Oui, mais attends. On a sa quête à faire, d'abord. Quoi, sa quête Il faut qu'on aille à son resto, là. T'es sérieux C'est vraiment le moment, là, d'aller à son resto Mais la quête s'est mise. Ok. Ah je me fous dans les fougères moi quand un peu Oi oi oi. Qu Qu'est-ce aïe, aïe. c'était quoi ça Je sais pas. Je cherche pas à savoir. Oula Je savoir. Tu vois pas tous les zonzons oh, ouais, On se en fait Ouais, je tu es dit Mais ils nous attaquent pas, ils nous ont pas vus. Regarde, l'ange le mur, ils nous voient pas. Ah si ça ils nous ont vus. Merde. Voilà, voilà, voilà, voilà. voilà. J'allais madame ici, nous voient pas. Ah! Je suis morte! Oui, mais c'est sa, sa spécialité, c'est pour ça. Il est spécialisé dans les armes de lancer moi c'est les flingues et j'en ai pas trouvé encore. Le problème il est là. Merde, c'est pas ça. Euh, le problème il est là, c'est que moi normalement c'est euh, tiré. Mais j'ai pas eu de flingue pour l'instant. C'est injuste. Ouais, et les armes de lancer, c'est pas terrible. Ah. Moi aussi, je vais mourir. Ouais. Raté. Ouais. Ah, T'es mort. Viens là. Second. Non, Dans le bunker, il n'y en a pas. Non, il faut que je, je monte mes, mes compétences. Bon, eux, on s'en fout. Trace, trace, trace, trace à droite. Ouais, ok, ils pas, il pas me trace. dit de pas courir et il court comme un malade. Ah, moi aussi, commence à courir tout seul. Tu vas te calmer. On mettra des points de compétence plus tard. Hein. Voilà. Et c'est pas mal la machette, hein, en fait. Ah T'as vu qu'il y avait deux têtes de mort à gauche tout à l'heure mmh. oh, oh, oh. Elle a eu mal. Okay. me dis pas qu'ils nous font aller à Cinamoye à pied là Bah j'ai bien l'impression. Un bobo à la tête ouais, c'est clair. attend l'aiguille que j'avais pris pour le test elle était pas plus mal hein bah moi le black était carrément mieux progression défi on en est loin il y en a un autre parce qu'elle se protège elle Ah je vais mourir. Voilà vache, ils nous font repartir à cinéma et à Pats. Merci. C'est un peu con. Surtout qu'on était parti pour le resto. Bah ouais. Ou alors on n'a pas tourné là où il fallait en bas. Je sais pas. Attends, attends, on... non, non, attends, il y a des mains là. On ouais bah va mains à droite, là. On va lui... Attends, on va ramasser à Sinamo. Il y en a à côté, il faut que je prenne du Coca moi. J'ai plus de vie. Ok. Je vais mourir Comment s'appelle ton partenaire ah ben c'est celui avec qui tu nous vois toujours jouer en coop, euh, c'est Fred. La chaîne YouTube c'est les tutos de Fred. Fredo sur, euh, sur Twitch. Ou Fredo sur Twitch, ouais. Mais celui que tu vois toujours jouer avec moi en, en coop. Bon, Cinamo, il va nous dire quoi encore Une connerie pour changer A bit, it a alors là, alors là je te laisse le conduire. Allez voir un mécano pour lui demander de renforcer le camion. Tu, je te laisse conduire le, le, le truc. All right. Good. Un soudage? Pas du tout. Il se fout de ma gueule là. Oh, et C'est un champ d'assaut le bordel. Moi je croyais qu'on en avait fini à cette horreur. Qu'est-ce qu'on fait On prend le... Ah bah on a pas le choix. Ok car à la voix de, de quelqu'un qui joue sur d'autres jeux, c'est pas le même pseudo. Ah mais il joue euh, sur d'autres jeux, il fait... Oui. Euh, il fait euh, Lumberjack Dynasty en ce moment. Ouais. Il ouais, fait... Euh, Je Infected Qu'est-ce que tu fais aussi Euh... J'ai fait Echo il n'y a pas longtemps, j'ai fait euh, Anno aussi, mais très, très peu de temps Anno parce que c'est un peu chiant. J'ai fait quoi J'ai fait Surviving euh, Surviv, Surviv, euh, d'Aftermath, euh, après sur YouTube, Matamath Portia, euh, un Green Project aussi. J'en ai fait pas mal. Hein, sur, sur Et YouTube. tu parles, Steph, sur Twitch ou sur YouTube qu'il a sa chaîne YouTube et sa chaîne Twitch. Et je peux pas te filer les. Euh, Fred et. Les, euh, les bombes Pardon et les machins là Je sais pas, on ah. essaye Sur Twitch. Sur Twitch en ce moment, il était sur Lumberjack. Ah. Normalement, non, je dois pouvoir t'échanger euh, les bombes, moi Oui, tu peux. Mmh. Changer de catégorie... Alors, moi j'ai... Non, non, non, en bas. Moi j'ai euh, arme de jet alors attends. J'ai inventaire <rire> 12 sur 12. D'accord mmh. Je peux te filer... Échange annulé, d'accord Attends, parce que je cherche les bombes, je les trouve pas. Ah. Sinon, il m'a peut-être entendu sur Youtube bah bon, il a l'air de dire que c'est sur euh... ah bah tiens cocktail molotov si. ajouter à l'échange ah, je je attends, attends attends je te, je te file ah mais ah, subject... je peux pas te donner plusieurs trucs à la fois bah ben, je sais pas je pense pas attends euh, cocktail molotov Ajouter à l'échange. Attends, attends, attends, attends, attends, attends, attends, Ok, c'est bon. Bon voilà. Alors qu'est-ce que je peux te donner moi oh, mais c'est bon C'est bon? oh l'échange. <rire> Mais arrête, c'est pas moi, c'est toi. Ah non, moi j'ai fait accepter l'échange. Mais moi aussi. Alors, ajoutez à l'échange. Alors. Ok. Accepter l'échange, confirmer l'échange. Ouais. Ah merde, j'ai mis un poids américain, je ne peux pas annuler l'échange. Ah euh... voilà. Attends, attends, attends. Je t'ai hey, J'attends, j'attends, je fais que ça. Ça attends. va, hein, je fais des bêtises. Confirmer l'échange. Mauvaise langue, dirait, comme d'habitude. Je te merde. Euh. <rire> euh. Bombe. Mais il veut pas. Ah, et tout à il voulait, maintenant il veut plus que donner euh, les bombes. Parce que je les ai pas déjà. Non. Ben euh, c'est bon. C'est bon mmh J'accepte l'échange. Prends et puis après je te donne les bombes. Ouais, échange réussi, voilà. Et maintenant je te donne les bombes. Merde, j'avais la manette, je suis en train d'appuyer sur X de, du clavier, c'est pas ça du tout. Ah mais j'ai encore des cocktails, mon lotof. Ajouter à l'échange, bombe. Bon, Vas-y, accepte l'échange. Voilà. Vas-y, prends tout. Ouais, c'est bon. Mais non, tu les, je les ai toujours les bombes des hauts. Ah ouais, je sais pas. Bah dors bien Steph. Repose-toi bien. Échange annulé. Non, parce que je ne pouvais pas accepter l'échange. Voilà. Ah. Dors bien et puis euh... Merci d'être passé. Voilà. Voilà, c'est bon, vas-y. Voilà, bah, je sais pas, il me Il veut pas. Voilà, c'est ce que tu valides l'échange. Je crois que c'est bon. T'as les bombes et tout là Ouais. Il y a un truc à boire là par là parce que je suis mal. Hein. Il y en a un Vas-y, je suis que je répare la machine. Je vais voir si je peux l'améliorer. <rire> ah ouais Écoute, quand même, euh, la machette désagréable. c'est pour ça qu'elle est si bien que ça Tu ah, es un blanc d'un parler en fait Oh, What's that? What's that? What's that? Donc là on va sur quoi alors okay. mmh. secondaire rupture de stock on a chercheur d'or on... fouiller le bungalow 14 Nightwalk. ok vous ne pouvez Là, pas assu... un... je peux pas suivre une quête secondaire à mode coop dans la quête secondaire ah putain on peut pas ils ont changé ça ouais, je pense ouais. on est obligé de, de ouais. faire les quêtes principales je pense Bon, ben là je te laisse conduire. Merci du cadeau. Moi j'y vois catch là. Hein. C'est bon, t'es dedans Oui. Ouais, t'es à peu près mignonne. Hein. Oh là là, toi t'as une sale tête là. Allez, avance. La chinoise est mieux. Hein. Ce que Ciao Steph, merci d'être passé. Il est légèrement plus fort parce qu'elle n'y a plus rien que je ne s'entends pas. Non, je dis bonsoir à Steph qui va se coucher. OK. bon. Je pense qu'on est Bon, je crois que ça n'a pas grande importance, il n'y a que nous qui roulons. Ce n'est pas le problème, ça éviterait de faire des bagnoles. Ah, tu vas dans le coin où ça coince Voilà. On ne peut pas avoir mieux. Pardon hein. Non, j'essaye je de regarder moi à la manette si je peux bouger. Euh... Non, mais on y voit que dalle. J'aurais oh. pu faire qu'on me pète la vitre là aussi. Bah, sur un véhicule blindé. A gauche. C'était à gauche. C'était à gauche, à gauche. À gauche Ouais. Mais non, c'est tout noir. Ben non, c'est derrière ouais. toi. Ah, 30Z, je mon... Mais là, C'est à droite. Droit. Attends, je vais de... ah, et à droite vers, dans la, vers la station oh. ah. et maintenant ça dit à gauche oh, Oui. Oh, voilà. j'ai réussi à m'en écarter on difficilement mais j'ai réussi quand même en haut 3 voilà. tout droit 82 mètres 50 mètres ah, je c'était derrière toi à droite ça de famille à droite ouais attends attends, attends, attends, attends attends éliminer les zombies on a deux grosses têtes de mort. Ils écrase tout ah oui euh on tapé, euh... ouais mais les deux boss ils sont dedans hein. Euh, faut qu'on quitte la voiture. ça commence à devenir du rat. Quête je traîne la de terreur. C'est le mécano. ce Ils J'ai compassion, demain, je peut-être 6 heures, probablement moins. Mais, jusqu'à ce je peux faire Qu'est-ce ben ouais, que tu veux Bah que. fais ce que tu veux, mec, hein, mais avant que tu te transformes. Maintenant, pas. Et je vais Sortez de l'atelier. D'accord, il faut quoi de l'essence, non, faut le protéger le temps que... D'accord, elle c'est quoi Elle minuit, parle. Ouais, bah tu peux t'inquiéter, moi, cocotte. Hein. faut empêcher les zombies d'entrer, en fait. Youpi, super. Ah, parce qu'il nous ferme la porte à la gueule. Ah, c'est un peu normal. Protéger l'atelier pendant que les mécanos travaillent. D'accord. Okay. Hop. Oh, oh, oh, oh, oh. De partout. là à gauche 30 mètres en face là ah, c'est toi qu'elle voulait ah hein. Succès de 125 sur 250. Go. Ah là Ici, ici, ici <t 'en> Presque plus de vie, il fait gaffe. Parlez au mécano cinématique. Je ne veux pas la tuer. Nous allons le prendre la garde de la Tu ne peux pas la protéger. Pas comme tu peux. Je veux que tu la prennes. Ah, sorry, Baba. No way. Hey! Est-ce que c'est ce que tu veux? Tu veux des clés, tu prends I ma fille. Qu'est-ce que tu dis, Dad? Je ne vais pas aller. Non, chérie, écoute-moi. Tu dois aller, honey. Listen to me. You have to, honey. Il n'y a rien pour toi maintenant. Je ne te pas. Regarde-moi, regarde-moi. Je t'aime. Elle a des gros yeux quand même hein. Pardon Elle a des gros yeux. Ouais, non, non mais je, je parle la, la, la, la, la. couleur. Dad, non Dad Vas-y maintenant. Et perds pas de hope. Live vie. Vite à vie, super dans mmh. un monde de zombies. Le petit quart sentimental. Bah, il en fallait, hein. Mmh. C'était l'effet Titanic. Exactement. Mmh. Allez. Attends, faut lui parler. Stockage de Julien. un stockage. Faites attention à vous, ne prenez pas de risques inutiles si vous mourrez dehors, notre dernière chance, je sais pas quoi mom always wanted to come back here but she never got the chance we settled here after her death the island helped him forget and he poured his heart and soul into it This is where my heart is too so if we're supposed to help someone uh -huh. let's just do it ok tu vas pas me dire, sortez euh... de la station balnéaire pour trouver de la nourriture des médicaments et des herbes sure. Il désarme. Okay. Let's go. I say we check out the church first. Anyone still alive would probably go there. I would.